Je suis Aurore, coach en orthographe. Ah, bonjour, je suis Jean-Jacques, élève d'Aurore. Alors, aujourd'hui, dans ma petite leçon, nous allons aborder... Bah, Aurore, vous ne me demandez pas ce qui m'arrive Ah, oh, mais si Jean-Jacques, qu'est-ce ah, qui qu vous arrive même, Vous avez l'air tout tristounet. Hier, il y a eu un incendie en face de chez moi, oh. et l'odeur de brûlé, ça a réouvert des, des blessures d'enfance. Personne... On ne dit pas réouvert des blessures d'enfance. Ah. Bah oui, parce que le nom commun, c'est la réouverture, avec un E. Oui. Mais le verbe c'est rouvrir en un seul mot. Je sais, c'est bizarre, c'est sais pas cohérent. Donc on dira que l'odeur acre a rouvert des blessures profondes en vue. C'est ça, ça a rouvert des blessures ça. profondes en voilà, moi. Ça. Euh, vous avez perdu quelqu'un de proche Quelqu'un de votre famille Oui, oui, c'est ma jarbie Ah, c'est moche. Elle qui aimait tellement les petits déjeuners. Il y a eu un incendie dans votre cuisine ah, Non c'est pas ça, en fait euh, bon, j'ai pas fait attention, euh, oui. elle, elle s'est faufilée dans le grippin. Ah. moi j'ai appuyé et puis là, Ah, pff, ah. Elle, elle a sauté en l'air. Ah. ah je l'ai toastée, hein. je l'ai toastée, je l'ai toastée. Ah tosté, une est... gerbe toastée. Ah, et puis bien hein, des deux côtés, des deux ah. côtés. Ah ça c'est pas évident. Bah non. non. Ah. Bon bien ma petite leçon c'est fini pour aujourd'hui. Oui. On se retrouve bientôt. Oui. Au revoir Jean-Jacques. Au revoir Aurore. Oui. Ça, va aller ça va aller Oui, ça va aller, oui. Oh, ah ben alors ça, ça vous savez, c'est pas évident hein, de trouver le bon temps de cuisson pour nous aider de côté. Ah, bah j'ai mis du temps, j'ai mis du temps à trouver. Hein. C'est bien, hein. c'est